Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un tout petit peu différente J'ai pas dit une vidéo spéciale hein. J'ai téléchargé plein de petits moments, euh, des fails, on appelle ça des, des, des, des imprévus sur scène quoi, Des trucs qui se passent mal, donc on va regarder ça ensemble euh, on va pas se moquer, hein, on n'est pas là pour ça, mais on va sûrement voir des chutes, des problèmes de décor, des problèmes de costumes, des, des imprévus scéniques. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je débriefe ça en direct, en live, à show avec vous, et de regarder ensemble quels sont les moyens dont on dispose, nous les comédiens, ou les chanteurs, ou les musiciens, pour éviter que ce genre de choses arrivent. Alors évidemment, il y a toujours le côté live hein, qui fait que tout ne peut pas se passer comme prévu, comme dans les répètes. Et tant mieux, hein, ça s'appelle le spectacle vivant. Mais il y a quand même des petits trucs qu'on peut mettre en place en amont qui permettent d'éviter euh, bah, des, des situations inconfortables, comme une chute, par exemple. On va voir ça ensemble, c'est parti. Il y a quelqu'un qui descend du plafond Oh il continue de chanter Oh, oh le deuxième effet qui se coule Ah c'est bon il se relève Qu'est-ce qu'il va faire Ouais bah, là c'est mort C'est vachement intéressant de regarder la réaction du gars euh, Je remets quand il est là-haut Il tombe Il va d'abord essayer de garder la face En chantant quand même Regarde je te remets le passage Là tu vois il tombe et le réflexe qu'il a, c'est d'essayer de chanter quand même. Il sait que tout le monde se marre. Là, il tombe. À ce moment-là, quand il tombe, il va se relever et regarde, il tourne le dos aux gens. Clairement, à ce moment-là, le mec assume plus, quoi. Il, sait, il est perdu là, il ne sait pas quoi faire. C'était une bonne idée dès le départ de vouloir assumer en chantant alors qu'il était pendu là-haut et que tout le monde se marrait. Quand il tombe, à un moment donné, il tourne le dos. Et là, je pense que dans sa tête, il doit y avoir un « bon, qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que je fais ?» parce que là, tout le monde se marre. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la comédie, un drame, si c'est un concert, si c'est du théâtre, j'en sais rien. Mais de toute façon, à ce moment-là de la partie, euh, autant il pouvait peut-être s'en sortir en faisant une pirouette quand il était accroché, si vraiment le filin descend jusqu'en bas et puis que ça reprend son cours tout de suite, là, il a moyen de s'en sortir. Mais en se cassant la gueule, là, c'est mort. Donc je sais pas comment il a fait pour s'en sortir, mais là, bravo, chapeau, parce que c'est quand même un peu ce qui peut arriver de pire. On passe. Alors là, on a une comédie musicale, visiblement, et on a... Oh, la chute Waouh, waouh, waouh oh, Elles ont du mal à garder le sérieux, hein. C'est intéressant de voir ce qui se passe, euh, parce qu'elles sont trois. Regardez bien ce qui est intéressant dans cette scène, c'est le moment où elles essaient de garder leur sérieux. Il y en a une qui est tombée, celle qui est tombée. Euh, quand on fait une erreur sur scène, en général, ce n'est pas ça qui nous fait rire, parce qu'on culpabilise de faire une erreur. Euh, ce qui nous fait rire, c'est le moindre signe qui permet euh, à celui qui a fait une erreur de s'en échapper. Je vous donne un exemple. Si euh, je fais une fausse note, je vais m'en vouloir de faire une fausse note. Si je tourne la tête et que je vois que mon pote à côté, il m'a vu et qu'il se marre, là ça peut donner un fou rire. Là, clairement, c'est ça qui se passe. Elle tombe. La fille qui tombe, c'est pas elle qui part en fou rire, c'est ses copines. Et une fois que les copines sont mortes de rire, elles, elles se lâchent et elles ont toutes les trois une espèce de... Elles s'entraînent toutes les trois là-dedans. On se la remet. Regardez bien, elle va tomber. Elles continuent toutes les trois comme si de rien n'était Et là il y en a une qui commence à se marrer Et là ça y est c'est mort, elles sont mortes de rire Alors là on a une pièce de théâtre Oh il y a quelque chose qui a giclé Ah ben ça y est ils partent en fou rire parce qu'il y a quelque chose qui a giclé Je sais. Ah c'est du sang, c'est une poche de faux sang Qui a giclé Ah oh, ils n'arrivent plus à chanter Ouais, c'est mort. C'est mort, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Ils se sont entraînés l'un l'autre dans leur fou rire, et là, c'est mort. Comme ils sont tous les deux partis en fou rire, il n'y en a plus un qui peut rattraper l'autre. Donc là, c'est... bah, faut attendre. faut attendre que l'orage passe. Alors là, on a un salut. Visiblement, c'est la fin du... ah, oh, La fin du spectacle Elle se casse la gueule au moment où elle salue. Ouais, du coup, elle le joue. Super, super réaction. Tu vois, un moment, un peu comme tout à l'heure, elle devait se sentir un petit peu honteuse. Et il y a un moment donné, il y, y a un twist qui se passe dans sa tête, ça se voit, et elle décide d'en faire des caisses, de l'assumer euh, complètement. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire parce que. Euh, on est au salut en fait. On n'est plus vraiment à l'intérieur de la pièce ou de la comédie musicale. Je pense que c'est une comédie musicale. Elle pourrait pas en plein milieu de la pièce comme ça s'en sortir avec une pirouette genre « Regardez comme je me suis cassé la gueule euh, !» Ça ferait sortir les gens de la pièce et au contraire à ce moment-là dans la pièce, ce qu'on veut c'est les aider à re-rentrer le plus vite possible pour minimiser l'incident. Là, c'est pas obligatoire puisque de toute façon c'est terminé, c'est les saluts. Donc je pense qu'elle a eu la bonne réaction, regarde. Donc là, elle se relève. Elle se relève, elle est un peu honteuse. Et là, allez, c'est parti, je lâche tout, je salue, j'en fais des caisses et je pense que c'est la meilleure chose à faire, bien joué à elle. Ollie. Ensuite, on a oh Alors là, c'est pas de la petite chute là. Elle a carrément défoncé le décor. Waouh, oh, puis y a un technicien qui arrive, alors ça c'est pas bon. La musique qui ça Oh, elle est blessée. À tous les coups, elle est blessée. Bon, il faut savoir que dans des prods comme ça, parce que visiblement c'est une grosse prod, hein. euh, vous avez vu les décors, vous avez vu l'espace scénique, euh, là c'est une grosse grosse scène, c'est un truc qui est bien produit visiblement. Dans ce genre d'événement, il y a toujours au minimum un régisseur général qui est là sur le côté, qui veille au grain, c'est son boulot de veiller à ce que tout se passe bien et à résoudre tous les problèmes euh, inhérents au live. Dans un cas comme ça, le régisseur, je pense, bon moi c'est pas mon métier d'être régisseur. Dites-moi en commentaire si vous êtes régisseur, comment vous auriez réagi Moi à mon avis, dans ces cas-là, la première chose qu'il fait c'est qu il regarde si c'est grave ou pas, si ça peut continuer ou pas. Il doit avoir un œil sur le comédien ou la... Je crois que c'est une comédienne. Euh, pour pas interrompre. C'est le euh, show must go on quoi, c'est vraiment le, le, le principal, toujours euh, on doit pouvoir continuer. Euh, je pense que là il était attentif et il a dû voir un signal, peut-être du sang ou quelque chose qui, qui, a, qui lui a fait dire c'est pas possible, là on l'évacue. Regardez. Donc là, elle casse tout. On voit l'autre comédien qui est derrière, qui regarde, qui prend des nouvelles. Et là il y a le régisseur qui y accourt. Et ils vont. Bon, elle s'est relevée quand même. À mon avis, elle saigne. Elle s'est peut-être cassé le nez ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est suffisamment embêtant pour qu'elle soit évacuée. Sinon, ils auraient laissé la scène comme ça. Alors, comment on peut éviter ça Là, on vient de voir, on a eu deux chutes, à coup sur coup. Une au rappel et une pendant le show. Bon, euh, déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est euh, ne rien changer par rapport aux répétitions. Si les répétitions, elles ont été faites en costume avec un certain type de chausson ou de chaussures il faut reprendre les mêmes. Changer les chaussures au dernier moment, c'est jamais une bonne idée. De toute façon, changer quoi que ce soit par rapport aux dernières répétitions, c'est jamais une très bonne idée. Toujours refaire le spectacle dans les conditions les plus proches possibles de ce qu'on a répété. Et puis après, bon, il bah, n'y a pas de chance. On voit bien. Hein, dans... On voit bien. Là, elle ne fait... Elle fait pas vraiment d'erreur. Elle s'est cassée la gueule. Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est que ça arrive à tout le monde, y compris à des comédiens en pleine scène. Quoi. Et là, c'est un vrai problème. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a Encore une pièce. Là, c'est de la danse. Oh non Alors là, wow, elle est carrément tombée dans la fosse. quoi. Bon. Alors là, on a la caméra qui... Bon, c'est bon. Apparemment, il est revenu à court. Euh, court, hein. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, jardin et court, j'ai fait une vidéo, je vous la mets ici. Alors, sur cet extrait-là, autant... Pour les deux premières chutes qu'on vient de voir, euh, bon, il euh, n'y a pas grand chose à dire, c'est de la malchance. Autant, sur celle-là, elle était évitable. Parce que le mouvement du comédien ou de la comédienne, là, il est prévu, il est chorégraphié. On sait que cette personne, elle doit avancer en courant vers l'avant scène. Donc là, c'est évident qu'il manque quelque chose qui est collé le long de la scène, qui est phosphorescent du barnier euh, ou du scotch phosphorescent, tout simplement, pour délimiter, pour, que, pour, pour prévoir ça. Ça, c'était facilement prévisible. On avance comme ça en courant vers l'avant scène on en a partout, sachez-le dans les coulisses, souvent il y a des escaliers qui permettent de monter euh, sur la scène ces escaliers, bah, par définition juste avant un spectacle, ils sont dans le noir parce qu'on ne va pas éclairer les coulisses, parce que vous, vous le verriez de la scène, donc on est dans le noir comment on fait pour monter ces escaliers bah, les marches, elles sont tout simplement entourées de, de barniers et de scotch euh, phosphorescents next alors là on a, ah ça serait bien le magicien d'os oh la queue qui... oh là là la queue qui est cassée c'est vachement intéressant ce qui se passe dans cet extrait euh, on voit la différence entre le moment où la comédienne se rend compte qu'il y a un problème avec le costume, que la, la queue s'est arrachée et le moment où elle essaie de, de reprendre le contrôle avec le personnage euh, clairement il y a un moment bien précis donc là elles arrivent, elles avancent, tout va bien là, tac, elles tirent et à ce moment là on a clairement un mouvement de tête de la comédienne, et là, c'est plus le personnage. C'est la comédienne qui regarde la queue qui est arrachée et qui se dit What Comment on va faire maintenant Et là, cette comédienne, elle a une réaction qui est vachement bien. Elle reprend le contrôle de son personnage, elle lui arrache la queue des mains, et là, dans sa tête, elle se dit sûrement Bon, bah, de toute façon, la queue, elle est arrachée, euh, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je le joue. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Regardez, c'est assez, assez marrant. Là, elle est plutôt bouche B, et elle va reprendre le contrôle de ses esprits, et elle va lui arracher la queue des mains, regardez. Voilà messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire, parce que évidemment, internet regorge de ce genre de vidéos, et si vous, vous avez apprécié ce type de vidéo, bah pourquoi ne pas en refaire un autre épisode, euh, et puis en faire une mini-série, pourquoi pas Dites-moi, si ça vous a plu. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, le rendez-vous traditionnel, c'était Franck, pour 507h, ciao